C'est chez le Grand Maître comme vous le savez tous. Je vais vous montrer une démonstration de la production du portefeuille magique. Comme je vous ai dit, ça produit en euros, en dollars, en francs CFA. C'est ça. Mais pour la démonstration, je vais vous le faire en euros. Parce qu'il y a beaucoup qui me contactent depuis la France, l'Europe, et me demandent ça. Et pourquoi je ne fais pas pour l'euro Je vais vous le montrer. Voilà le portefeuille. Regardez à l'intérieur. Il n'y a rien. Regardez bien, il n'y a rien. C'est les génies qui font le travail. Et eux, on va consulter tout le travail. Oui. Donc, comme vous le savez, le génie qui fait le travail a déjà fait son travail. Dans le reste, c'est la multiplication. On va voir. C'est ça. Le portefeuille. Ceux qui veulent la production en euros, Je le fais aussi. Donc, c'est ça. Ne vous dites pas que la production, c'est seulement en francs CFA ou bien en dollars. C'est dans, dans tout. C'est ça. Donc, vous le voulez le portefeuille, contactez le grand Metaovi. Aovic. Sur son numéro 229-60-39-43-42. C'est ça. La production est aussi en euros. C'est ça. En dollars, puis en francs CFA aussi. Donc, c'est ça. Donc, contactez le grand-mètre pour le travail. Le portefeuille, c'est unique. Si tu le veux, tu contactes le grand maître. Chez moi, comme je vous l'ai dit, c'est les frais des ingrédients payés pour la réalisation du portefeuille. C'est une fois que tu as le portefeuille, que la première multiplication vient, que tu divises en deux pour nous payer les frais de travail. Je ne prends pas les frais de travail avant la satisfaction chez le client. Donc, veuillez me contacter sur mon numéro 200, 29, 60-39, 43, 42. N'importe quel type de portefeuille me contacter. Merci.